Combien de temps allons-nous attendre, chacune et chacun dans son coin, seul, immobile, isolé, bafoué parfois, ignoré souvent Combien de temps allons-nous attendre quelque chose qui vient d'en haut Combien de temps n'allons-nous pas voir que nous sommes celles et ceux que nous attendions En ce moment, partout en France, il se passe quelque chose. Des gouttes d'eau se croisent, se rencontrent, se connectent, se reconnectent, se reconnaissent. Des gouttes d'eau s'unissent et tracent leur route. Alors toi, oui toi, derrière ton écran, toi petite goutte, toi qui crois que tu ne peux rien faire, toi qui crois que la politique, ça n'est pas pour toi. C'est pour les spécialistes, les professionnels. ni toi. Eh bien, je fais le pari de ta compétence, de ta légitimité. Je fais le pari qu'à plusieurs, nous sommes meilleurs que le meilleur d'entre nous. Je fais le pari de ma voix. Ma voix, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. Ma voix. Ma voix c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous, ma voix.